Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo puisque bah, cette semaine, dans moins d'une semaine, lundi prochain, le 26 septembre, ce sera le The Last of Us Day. C'est un événement tous les ans pour les fans de The Last of Us et de Naughty Dog. Donc comme d'habitude, comme tous les ans, on fait une petite vidéo qui, cette année, on va revenir un peu sur les meilleures annonces au cours des derniers The Last of Us Day. Donc depuis 2013, depuis 9 ans maintenant. 8 ans, puisque cette année euh, l'édition n'est pas encore arrivée. Donc les meilleures annonces de ces 8 dernières années, un petit résumé de ce qui s'est passé lors du The Last of Us Day 2021, l'année dernière, et on terminera notre vidéo par notre habituel un peu euh, qu'est-ce que l'on peut attendre du The Last of Us Day 2022 qui, je le rappelle, se déroulera euh, la semaine prochaine, lundi, le lundi 26 septembre 2022. Pour commencer, en fait, qu'est-ce que le The Last of Us Day Déjà, il faut savoir qu'à la base, cet événement, c'est un événement communautaire qui est organisé par Naughty Dog. C'est un peu le jour de la célébration des fans de The Last of Us. Pourquoi Puisque dans le jeu, dans le jeu The Last of Us, euh, The Last of Us Remastered et The Last of Us Partie 1, c'est le 26 septembre 2013 qu'il y a donc le basculement, le début de la pandémie. C'est le début du jeu, l'anniversaire de Joël, la mort de Sarah, le, le, le, la pandémie qui commence à, à se répandre dans le monde. C'est le 26 septembre, donc en fait depuis 2013. Et la sortie du jeu, on rappelle que The Last of Us est sorti le 14 juin 2013, si je dis pas de bêtises, depuis le 26 septembre 2013. Tous les ans, Naughty Dog organise le The Last of Us Day. Alors, de 2013 à 2019, ça s'appelait l'Outbreak Day. Parce que l'Outbreak, c'est la pandémie, le jour de la pandémie. Euh, mais suite à la pandémie du Covid-19 en 2020, le nom a été rebaptisé le The Last of Us Day. Donc voilà, et tous les ans, en fait, Naughty Dog prépare des petites surprises. Soit des petites annonces, soit des, des choses à, à acheter, soit des, des, fin, des, des, des, des petites annonces, des, des promotions, etc. Tous les ans, c'est un petit peu varié. Et donc là on va voir les meilleures annonces, donc ce n'est pas toutes les annonces, mais vraiment on a, on a, on a fait un petit récap des meilleures annonces sur ces 8 dernières années. Ça commence en 2013 puisque pour le premier The Last of Us Day, qui était comme on le rappelle nommé l'Outbreak Day à l'époque, Naughty Dog a dévoilé la fin alternative de The Last of Us. D'ailleurs vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube avec la petite note qui s'affiche en haut de l'écran ou dans la description de la vidéo. On bascule en 2015 et 2016 puisque deux années consécutives, nous avons eu des figurines qui ont été mises en vente. Des figurines en quantité limitée qui représentaient les fameux claqueurs de The Last of Us. En 2018, nous avions eu des vinyles en édition très limitée de la soundtrack de The Last of Us qui était tout simplement sublime. En 2019, ça a été l'un des plus gros The Last of Us Day puisque nous avons eu droit à un State of Play de PlayStation centré sur The Last of Us Partie 2 qui était euh, bah, en fait, sur le point de sortir dans les prochains mois et nous avons eu droit à un trailer avec les premières previews du jeu par l'intermédiaire d'un State of Play spécial sur les réseaux de PlayStation. En 2020, pour le premier The Last of Us Day, euh, après la sortie de Partie 2, donc comme on le disait, suite à la pandémie du Covid-19, le Loud Break Day est renommé The Last of Us Day. Et pour cette première, donc, on a eu euh, plusieurs annonces qui concernaient des nouvelles figurines avec une figurine centrée sur Ellie dans The Last of Us Partie 2, mais également avec Joel et Ellie dans du premier jeu, des figurines qui étaient sublimes et qui étaient notamment assez chères. Euh, un jeu de société plateau fut également annoncé, mais malheureusement à ce jour, on n'a toujours pas de nouvelles de ce jeu de plateau et on espère qu'on va avoir un peu plus d'informations puisque cela fait deux ans qu'on attend cela. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ben, pour le deuxième The Last of Us Day, le The Last of Us Day 2021, l'année dernière, qui là aussi était assez costaud nous avons eu l'année dernière, dernière deux guitares aux couleurs de The Last of Us Partie 2. Une guitare noire avec le, le tatouage d'Elie ou la guitare, la réplique officielle bah de celle de Joel qu'il qui donne à Ellie dans The Last of Us Partie 2. On a eu l'arrivée des skins de Eli et d'Abby dans le jeu Sackboy à Big Adventure sur PS4 et PS5. Des réductions sur les goodies et des vêtements de The Last of Us sur la boutique officielle. Nous avons eu également bah, de nouveaux vêtements et de nouveaux goodies sur la boutique officielle PlayStation. Des promotions sur The Last of Us Remastered et Left Behind sur le PlayStation Store. Une édition limitée des covers de The Last of Us Partie 2 en vinyle. Une nouvelle statuette incroyablement belle mais aussi incroyablement chère de Joël. Un concours photo. L'officialisation du stand alone multijoueur de The Last of Us qui était vraiment officiellement annoncé par Naughty Dog. Et la première photo de la série The Last of Us sur HBO qui était quand même un petit événement même si là, il y a quelques semaines, nous avons eu le premier teaser d'une vingtaine de secondes. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur les précédentes éditions du The Last of Us Day. Euh, cet événement communautaire organisé par Naughty Dog pour les fans de The Last of Us. Et du coup, en 2022, eh ben, à quoi on peut s'attendre Qu'est-ce qu'il peut y avoir Qu'est-ce qui est susceptible d'être annoncé par Naughty Dog Bien entendu, attention, c'est des hypothèses. On n'est pas en train de vous annoncer le programme du The Last of Us Day. Comme tous les ans, c'est une surprise qui est bien gardée par Naughty Dog. Mais voilà, petite analyse vu ce qui s'est passé ces dernières années, voilà à quoi on peut s'attendre. Bien entendu, comme pratiquement tous les ans, un concours photo pourrait bien entendu être organisé sur The Last of Us Partie 1 et maintenant sur The Last of Us Partie 2. Euh, L'année dernière, on rappelle que Photo In Games, qui est un membre du staff de Naughty Dog Mai, faisait partie du jury. Euh, et euh, je vous invite à suivre son compte dans la description de la vidéo parce qu'il fait des photos incroyables. Donc un concours photo serait euh, assez logique cette année encore avec comme aussi chaque année, des réductions sur The Last of Us Remastered, Left Behind, et là, pourquoi pas, The Last of Us Partie 2 sur le PlayStation Store. Une nouvelle statuette, Joel, Ellie, on a eu Joel, Ellie, Abby, etc. Est-ce qu'il y en aurait une autre sur de nouveaux claqueurs ou quoi que ce soit, ou une figurine de Joel et de Ellie par exemple sur le Porsche à la fin du jeu vraiment quand ils sont en train de discuter une statuette comme ça pourrait être incroyable donc voilà on mise sur une petite statuette c'est vrai que Naughty Dog aime bien en balancer lors des The Last of Us Day euh, bah, des nouvelles du fameux jeu de plateau euh, qui est porté disparu depuis 2020 on aimerait quand même savoir un peu quel est ce projet et qu -ce qui, de quoi il en ressort on est assez intrigué par cela et enfin un premier trailer de la série The Last of Us par HBO en général quand euh, dans le monde du cinéma, des films, etc. Ils montrent un petit teaser de 20 secondes. C'est juste pour annoncer qu'un trailer est prêt, que ça va arriver. Donc on a eu le teaser fin août. Là, fin septembre, le The Last of Us Day. Il faut savoir que l'année dernière, donc, ils avaient balancé la première image. Et là, aujourd'hui, ils ont ouvert le compte Twitter officiel de la série HBO. Donc ça veut dire que la communication va commencer. Donc ben, on attend pour le The Last of Us Day, au moins le premier trailer. Qui durerait cette fois pas 20 secondes, mais peut-être 1 minute, 2 minutes, euh, au moins 1 minute 30, 2 minutes, c'est un peu le, la moyenne pour les, tra les, les trailers de films et de séries. Donc voilà, l'occasion de voir vraiment Joël et Ellie, Pedro Pascal et Bella Ramsey euh, dans leur, euh, leur, leur rôle euh, bah qui, qui est très attendu par des millions de joueurs. Pour terminer cette vidéo. On va parler des absents, ceux qui selon nous, encore une fois je vous le rappelle, c'est des, des hypothèses, on n'affirme on rien, c'est vraiment nos prédictions pour le The Last of Us Day, ceux qui selon nous ne seront pas présents lors de ce The Last of Us Day, et on commence par le stand-alone de euh, multijoueur de The Last of Us, tout simplement parce que là, euh, chaque chose en son temps, on a eu la sortie de The Last of Us partie 1, maintenant tout va être centré sur la série The Last of Us qui, on le rappelle, va arriver début 2023, donc voilà, on sait que the, le, le stand-alone est prévu pour l'année 2023 sans plus de précision, Ça arrivera sans doute mi-2023 voire rentrée 2023. Donc chaque chose en son temps et je pense qu'ils vont se concentrer d'abord sur la communication de la série The Last of Us. Notamment qu'on a eu déjà les premières informations et la première image de ce stand-alone il y a seulement deux mois lors du Summer Game Fest. Donc je pense que c'est trop tôt pour recommuniquer dessus. Idem pour le portage de The Last of Us 2 euh, sur euh, PS5. Je pense que c'est trop tôt. Là, ils viennent d'annoncer et sortir le portage de The Last of Us Partie 1, qui n'a pas fait l'unanimité. Je ne les vois mal annoncer également un portage, ou sinon, vraiment juste dire oui, il y a quelque chose qui est en cours, mais on vous en parlera plus tard. Mais voilà, je les vois mal, en tout cas, vraiment annoncer cela. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur le The Last of Us Day qui arrive donc dans euh, 5-6 jours, on est le combien aujourd'hui On est le 20 je crois, euh, on est, on est, on est, je, je regarde, je regarde, oui le 20, donc dans 6 jours euh, c'est lundi prochain, euh, j'attends maintenant, dès maintenant dans, vos, dans, les, dans les commentaires vos retours, savoir ce que vous attendez et ce que vous aimeriez avoir pour le The Last of Us Day 2022, sur cela ceci c'est tout pour nous, on n'oublie pas le petit like, le partage, donc le commentaire pour me donner votre avis, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag, on vous prépare pratiquement une vidéo par jour jusqu'au The Last of Us Day. Des vidéos autour de The Last of Us, sur des attentes de la série, etc. Tout le staff de Naughty Dog Max est un petit peu mobilisé pour donner notre avis. Donc voilà on va essayer de vous faire patienter jusqu'au The Last of Us Day avec le, le bouquet final, le gros film euh, qui en fait sera euh, vraiment un rassemblement de toute l'expérience de Last of Us, The Last of Us Partie 1 The Last of Us Left Behind et The Last of Us Partie 2 mais remis dans l'ordre c'est à dire que tous les flashbacks de Partie 2 dans la partie 1 etc on, on est en train de faire un gros travail là dessus ça va être une toute nouvelle expérience que l'on va vous proposer euh, et également une petite surprise pour euh, peut-être juste après le The Last of Us Day on prépare pas mal de choses j'espère que cela vous plaira, à très vite et n'hésitez ben, pas à nous suivre sur notre site nos réseaux sociaux et notre chaîne Youtube, prenez soin de vous